Olé olé olá, yo yo yo. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 du crash test. Pour le spectacle, il n'avait pas prévu qu'on allait gagner, de Jean-Louis Martinelli et Christine City, qui parlent de jeunes de foyer qui rencontrent des difficultés. Aujourd'hui, à la caméra, vous allez avoir Robespierre, Omar, Tenen et Mariama. Je suis ici parce que j'ai des problèmes. Alors ça sert à rien de me casser les couilles. J'ai suffisamment de problèmes dans ma tête. Ici, il y a des jeunes. Quoi, c'est pas mes potes, hein Mais au moins, je suis pas toute seule. C'est un foyer d'urgence ici. On fait comme on peut. Mais on n'a pas le temps. Euh, oui, attendez, je cours vite parce qu'il y a des voitures assez à ici. Euh, là, je me rends à l'AMC pour aller faire une rencontre avec le metteur en scène. De, il n'avait pas prévu qu'on allait gagner j'ai beaucoup de questions parce que j'ai vu le teaser je sais où ça va donner sachant que nous on a notre conception de la jeunesse et en débattre avec lui je pense que ce sera une très bonne chose donc je vous revois tout de suite, Ciao ciao. Vous pouvez vous présenter en quelques, en quelques secondes mots. Oui oui oui je vais assez vite euh, Moi je m'appelle Jean-Louis Martinelli je suis metteur en scène Et qu'est-ce qui vous a poussé à aller, trava à aller essayer de travailler avec des jeunes de foyers d'urgence. Ce qui m'importe euh, essentiellement, c'est d'essayer de, de dire le monde dans lequel on est, mais pas, pas comme un documentaire, d'essayer de créer des histoires de fiction et autant que faire se peut, de dire ce qui ne se dit pas, donc de dire l'indicible et de donner la parole à des gens qui ne l'ont pas. Vous n'avez pas été effrayé par euh, la violence bah Non, peut-être si euh... oui, vous voulez. Non, je crois que la peur, alors pour le coup, si vous voulez, la, la, ce que pose la question du théâtre, quand vous me disiez qu'est-ce que c'est le théâtre le, le théâtre pose essentiellement la question de l'autre, qu'est-ce que c'est l'autre Moi, je ne prétends pas parler de tous les foyers, je ne prétends pas parler de tous les gamins, on raconte une histoire avec ce groupe-là, mais basta. Merci à vous. Merci à vous. Retour à chaud de Robespierre, c'est parti J'ai pas beaucoup, regardé beaucoup de pièces, mais cette pièce elle est vraiment rentrée dans mes pièces favorites. Il y a l'histoire d'un des jeunes dedans qui s'appelle Georges, qui ressemble vraiment à mon histoire personnelle. On dirait que c'est moi qui, qui l'ai inspiré, ou c'est moi qui lui ai raconté l'histoire, vous voyez Quand il disait que ça, ses parents ils allaient au, au pays, ils allaient le voir, mais jamais ils venaient avec eux en France. Moi aussi j'ai vécu une situation pareille, genre personnellement je suis pas né en France. Bref, vous verrez par vous-même, donc, c'était ma réaction chaud. Merci, au revoir. Pour moi, c'est une bonne pièce parce que déjà, la démarche est honorable. En fait, le but de la pièce, en fait, c'est de montrer la vie dans un foyer. C'est vraiment vivant et j'ai beaucoup aimé ce côté-là. On a l'impression que c'est du théâtre limite très proche du documentaire. C'est des histoires qui sont très brutes, très dures. Et en tant que spectateur, c'est assez difficile de le voir. La première fois que j'ai vu cette pièce, en fait, elle était devenue directement ma pièce préférée. Mais en se posant et en y réfléchissant quelques jours, je me suis rendu compte qu'en fait, la pièce, elle n'était pas si incroyable que ça. La mise en scène, elle était, elle était assez efficace, mais très simpliste. Au milieu, il y avait une boîte en verre, une, une, une petite cage, enfin une cage entre guillemets. Vu qu'ils ne ils voient pas le plafond, ils ont un gros plafond de verre. Au-dessus de leur tête, ils ne peuvent pas vraiment voyager euh, au-delà de leur réalité. Et il euh, y avait également une horloge euh, sans aiguille au fond de la salle. Et pour moi, ça, je comprends qu'en fait, c'est comme si euh, la vie au foyer était euh, hors-temps et qu'elle qu faisait partie d'un monde vraiment à part entière. C'est un spectacle qui m'a beaucoup fait réfléchir. En sortant de la pièce, j'avais pas trop aimé. Et là, avec le temps, j'ai beaucoup plus aimé... La réflexion qui venait après. La façon comme c'est comme joué, je trouve qu'elle ne porte pas assez le message comme elle aurait pu le faire. Par contre, j'ai vraiment adoré l'approche qui est de ne pas prendre position. C'est vraiment une description d'une réalité et c'est à nous de juger. C'est ce que je pense de ce spectacle. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui pour l'épisode du crash test et nous souhaitons vous retrouver pour le troisième épisode euh, qui sera sur le spectacle Nana, où est-ce que tu connais le bara qui se jouera en février